Alors, comme tu peux le voir, je n'ai que 552 followers sur mon compte Instagram. Je vais donc essayer d'en gagner et ouvrir l'appli iTalk Je passe par ce petit tutoriel et j'essaie de m'y connecter. Ici, je te conseille comme toujours de mettre les infos dans tes comptes secondaires. Et une fois connecté, tu cliques juste sur le bouton du bas et l'appli finira son installation. Tu pourras ensuite découvrir l'appli à partir du mini-tuto que tu y verras. Bon, on va commencer par cliquer sur le bouton du milieu en bas pour commencer à gagner des points. On va appuyer sur le « miter les goûts » et on va liker des posts Instagram et ensuite collecter des points. Après ça, on pourra aussi voir des vidéos. Et ici, après avoir vu une vidéo, on devra la bookmarker pour que la vue soit validée. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à avoir assez de points. Entre autres, on peut aussi gagner des points en cliquant sur l'onglet « Followers ». Ici on va cliquer sur le bouton follow plus 10, valider qu'on ne va pas les unfollow, qu'on ne va pas unfollow les autres. Et ensuite s'abonner à leur compte. Dans mon cas on dit que j'ai déjà follow plus de 7500 personnes. C'est vrai mais j'en ai aussi beaucoup unfollow donc je croyais que ça allait fonctionner mais non. Du coup je vais passer à l'étape pour avoir des likes et followers. Et je rappelle que tu peux changer de compte à booster en mettant son nom d'utilisateur ici. Ce sera utile pour les concours Instagram notamment. Alors moi je vais cliquer sur mes posts et essayer d'en augmenter les likes et les vues. Après je vais essayer d'avoir plus de followers en entrant dans la liste des gens à follow pour 10 minutes. Il faudra aussi choisir son public ici pour plus d'efficacité. Voilà. À ce niveau je vais juste attendre que tous mes followers arrivent. Je me rends donc sur mon Instagram. Et on constate ensemble que j'ai eu mon boost d'abonnés.